Je à prier au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, Père d'amour, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de désir de te louer. Nous ne pouvons pas chanter ton Saint-Nom assez suffisamment. Car tu es grand et tu es plein d'amour Tu connais toutes choses et tu es partout Nous sommes heureux privilégiés d'être tes enfants Tu nous donnes toujours un nouvel espoir et aussi tu renouvelles continuellement notre joie. En dépit des circonstances à travers lesquelles nous vivons, tu nous aides et tu nous protèges. Nous sentons continuellement ta main paternelle. Merci cher Père céleste. Nous avons des souhaits de... Mettre ce merci non seulement en parole, mais en action. Merci pour ceux avec qui nous travaillons. Merci pour chacun de tes enfants. Merci pour notre apôtre patriarche. Et que tu nous as mis tous ensemble sur le même chemin. Merci pour ce que tu fais pour cette œuvre. Et merci pour cette occasion d'être ensemble et pouvoir partager ta parole. Nous avons cette occasion pour pour exprimer pour toute la communauté nos désirs et nos souhaits. L'église est vide, mais ceux qui nous suivent sont nombreux. Et ensemble devant toi, nous avons des pétitions pour ceux qui sont malades et en souffrance. Ceux qui souffrent économiquement pendant ces moments. Ceux qui ont des conflits dans leur cœur ou au sein de leur famille ou dans leur travail. Donne une paix et une solution. Que ton esprit nous guide dans toutes choses. Pour ceux qui ont perdu un bien aimé. C'est auprès de toi que nous cherchons à nouveau consolation et force. Que tu puisses essuyer nos larmes. Pour ceux qui ont la crainte, chère Père Céleste, effacez cette crainte. En toi nous plaçons toute confiance. Nous prions pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui sont exposés à cause de leur travail, il y un une protection spéciale et un courage. Soit avec les dirigeants de ce pays, accorde sagesse en ces moments et qui nous conduit à travers ces circonstances avec ton aide. Soit avec chacun de tes enfants. Que l'esprit que tu nous donnes puisse aussi nous permettre de nous transformer à l'image de ton fils. Soit avec les familles qui ont perdu quelqu'un. Que tu puisses aussi aider à ces... Ces choses. Maintenant, permets que ton esprit soit manifeste et que nous puissions avoir ta parole et pas une autre parole et que cela puisse nous aider à traverser ces moments et nous donner une lumière aussi pour les jours qui suivent que ta parole puisse nous permettre d'être un et consolider l'un à l'autre nous tous avec notre apport de patriarche. Et c'est pour cela que rien ne peut nous séparer de ton amour. Que non, bien met de l'eau de la puis souper avec nous maintenant. Donne beaucoup plus et mieux que nous pouvons mettre dans les simples paroles. Nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Mes Amen. bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, chers invités, chers amis qui se joignent à nous. En ce jour, nous sommes heureux de fêter ensemble le dimanche de Rameau. Et et comme on a dit, même si l'église est vide, nous, nous sentons aussi une présence et une proximité l'un à l'autre. Nous vous transmettons aussi les salutations de notre apôtre-patriarche. C'est lui qui nous donne cette parole pour cette matinée en Luc, 19 e chapitre, verset 41. E 42. Yun da pesibiso malobana mukanda ya Luca na chapitre 19 na verset 41 p 42. Quand il approcha de la ville et qu'il vit Jésus pleura sur elle et dit si seulement tu savais quoi aussi si tu avais reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix mais maintenant cela est caché à tes yeux. Oh Jésus a komi pene pene ya Jérusalem tango amoni yango aleli pona yango alobi eh Jérusalem natondi na mawa o makambo oyo ekoki kokomela yo bobo Lelo, yango yangote ya solo koki koyeba yangote jusqu'à là Bien-aimés en Christ, en cette journée de fête, nous avons une habitude selon notre liturgie. D'avoir une parole particulière qui est lue par un frère ou une sœur à côté. Permettez-moi en ces moments de le lire moi-même. Vous pouvez suivre aussi dans les différentes langues à la maison. Cette parole est tirée de Marc, le 11e chapitre, verset 1 jusqu'à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, « Près de Bethphage et de Bethany, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'anneau attaché d'or près d'une porte dans la rue où ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, Que faites-vous Pourquoi détachez-vous cet anneau Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on le laissa faire. Ils amènèrent l'anneau à Jésus, jetèrent les vêtements sur lui et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient ». Au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père, Hosanna, dans tous les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple, après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard. Il sortait pour aller à Bethanie avec les douze. Et bien aimé en Christ, chers frères et sœurs, chers amis, dans cette parole, nous. Lisons les événements, ce qui s'est passé pour ce premier jour de Rameau. Si je peux souligner un petit détail, à un certain moment, le Seigneur a donné des instructions de chercher un animal, un agneau. Un ce n'était pas un hasard notre seigneur Jésus en faisant ainsi a pu voir comment accomplir une parole qui était déjà dans l'ancien testament nakosalakabongo car en zacharie 9 dans ces 9 c'est déjà détaillé bambate nakata zacharie chapitre 9 verset 9 il entrera sur un, an, un anon. Plus tard, nous lisons de notre Seigneur Jésus en Apocalypse 19e chapitre. Et le verset 11, on parle de celui qui vient, mais cette fois-ci sur un cheval. Son nom s'appelle Vérité et il s'attaque et œuvre pour la justice. C'est deux images tout à fait différentes. Pendant notre vie néo apostolique, chrétienne, toi et moi nous avons écouté ces paroles, le Seigneur a besoin de vous l'autre peut le prendre au sens que peut-être bon, je peux faire quelque chose pour lui un ou l'autre peut être étonné et quand nous écoutons quelqu'un qui dit le Seigneur a besoin de toi tu peux te dire est-ce que ce n'est pas tiré que lorsque le Seigneur a demandé pour un anneau, suis-je un anneau Suis-je un animal Non, c'est en quelque sorte pour dire que le Seigneur a besoin de toi et de moi, peu importe d'où nous venons. Il ne regarde pas l'extérieur, ni il ne cherche pas non plus tous ceux. Que le monde cherche en forme de qualité. Il connaît ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin de notre puissance, d'une autre qualité externe pour à accomplir ce ya Car tout vient de lui. Nous acceptons aussi d'être un serviteur, une servante de Dieu de jouer notre rôle peu importe que le Seigneur demande de nous. Après, nous savons dans son plan, il a des rôles aussi pour nous. Ça une autre forme, ça prend une autre... Dimension. Mais nous pouvons et nous voulons tout simplement être un outil dans la main de notre Seigneur Jésus. Dans le texte biblique en Luc, il en est question de Seigneur Jésus qui est entré dans la ville. Et les gens criaient aux ananas. Certains disaient, ça y est, maintenant il a reçu tout ce dont il attendait. Regardez, les gens le suivent, c'est ce qu'ils voulaient. Mais en regardant après, on voyait qu'au lieu d'être content, le Seigneur Jésus pleurait. Peut-être les uns et les autres disaient, maintenant il n'est pas content. C'est bizarre pourquoi il pleure. Il ne peut jamais être content. Mais nous savons, Jésus savait pourquoi il pleurait. Car les gens à ce temps avaient des attentes qui étaient différentes de ce que le Seigneur voulait pour eux. C'est pour cela qu'il a dit si seulement vous savez ce qui appartenait à votre paix, Ceux, pour les gens, ce qu'ils voulaient, ou ce qu'ils allaient définir comme la paix, étaient des miracles qu'ils ont vus. Le Seigneur qui pouvait ressusciter les morts. Ah, Lazare était mort, il est ressuscité. Il y avait un malade, maintenant il est guéri. Ah, C'est formidable, ça va nous donner la paix, le Seigneur Jésus qui va répondre à tous ces problèmes. Les autres attendaient à être libérés de la prison où ils étaient. Car en tant que peuple ou pays, ils étaient sous l'emprise romaine. C'est lui qui va maintenant chasser ces Romains. C'est lui qui va chasser les ennemis. Il y avait une autre partie qui faisait partie de, de juifs pieux à ce moment. Qui voyait en Christ maintenant la capacité de rétablir le royaume. Le peuple de Dieu, maintenant, il ne s'agit pas d'un royaume de ce monde. Les lois de Moïse vont imprimer. On va le louer, on va donner nos offrandes, nos sacrifices. Dieu va nous bénir. On serait bien avec cette situation. Et Jésus était triste parce que cela ne concordait pas à sa vision. Il savait que le zar, un jour, il va à nouveau être mort. En dépit de toutes les solutions on peut dire, ponctuelles qu'il trouvait ici-bas, ils auront toujours faim. Ils vont devenir à nouveau malades. Jésus était triste aussi parce qu'il voyait que je ne suis pas venu pour le libérer les gens de leurs problèmes ici-bas. Ce n'est pas moi qui vais chasser l'ennemi maintenant, tous vos problèmes. Si je chasse un ennemi et l'autre va venir. Il était aussi triste parce qu'il voyait que ce n'est pas un royaume ici-bas. Il a souligné ça plus tard en citant, le fait que le temple va être détruit. Ce qui a été bel et bien le cas. Et quelles sont nos attentes? Qu -ce que ce nous attendons de notre Seigneur. Pourquoi nous suivons? Que ce soit dans l'église, que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit Dieu. Est-ce que nos attentes sont terrestres ici-bas Que ce soit de chercher une certaine richesse terrestre. terrestre Quelqu'un qui va nous guérir de notre maladie, guérir la ville ici. Notre Seigneur est venu pour une richesse céleste de donner quelque chose qui dépasse ce moment et temps qui va pour toute éternité est-ce que notre attente c'est que le Seigneur Jésus va chasser tous nos ennemis tous les méchants vont être punis les bons vont être bénis ce n'est pas son travail parce que le vrai ennemi, même si on chasse tous ceux qui sont extérieurs, est à l'intérieur de nous. Il y a un serviteur qui se plaignait de l'un et de l'autre. Et son papa lui a dit, maintenant si tu veux vraiment voir le diable, tu n'as que regarder dans le miroir. Et si nous regardons dans le miroir, nous pouvons regarder qu'au fin fond de chacun d'entre nous. Le mal est là. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu pour nettoyer, pour abolir définitivement de, de donner une libération qui va au-delà de notre vie terrestre la liberté de Christ va même dans le royaume des défunts la liberté de Christ nous accompagne pour toute éternité les autres peut-être on a des attentes Qu'en respectant les lois, en louant Dieu, en chantant Dieu, en donnant nos offrandes, en donnant nos sacrifices, en priant beaucoup, que cela va nous procurer la paix. Or que nous savons, car Christ a dit que ça ne suffit pas, Et personne ne peut se Procurez cela de, de lui-même. Ce n'est qu'une paix qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. C'est quoi cette paix? Ça veut dire quoi? Nous pouvons avoir la paix dans notre foyer, pour un peu de temps, une paix à l'école, une paix au travail. Une paix dans le pays. Ça dure un peu de temps. La paix que le Seigneur donne est pour toute éternité. Cela peut être même dans notre cœur aujourd'hui. En dépit des vagues et des problèmes, nous avons une paix de Paix égale salut. La paix veut dire la vie éternelle. La paix veut dire la vie éternelle la paix veut dire la communion éternelle avec notre Seigneur Jésus c'est pour cela que le Seigneur disait si tu savais ce qui appartient à cette paix là ce n'est pas tellement des chants de louange ici bas mais quelque chose qui va au-delà il a donné la solution A de pour avoir cela, ce qui appartient à cette paix, croyez en moi. Croyez, comme fils de Dieu. Lui qui est mort et ressuscité, celui qui va revenir nous prendre, et d'avoir confiance en lui parce qu'on peut croire en lui mais avoir confiance en lui même dans ces moments difficiles dans la maladie, dans le sommage nous savons, nous ne sommes pas seuls que rien ne va maintenant ébranler notre confiance en Dieu et en lui cela appartient à notre paix Bien sûr de suivre aussi l'enseignement, les recommandations d'être rennés de l'eau et de l'esprit, de prendre part à la Sainte Seine ça c'est important, nous le savons et nous même le faisons même en ces moments difficiles où on est privé de la Sainte Seine on ne peut pas trop s'en faire En cela vous n'êtes pas seul le Seigneur nous aiderait à traverser ces moments mais en plus de croire seulement en lui D'avoir confiance, il faut aussi avoir une repentance et de chercher l'humilité. C'est comme cet anon de ne pas chercher des excuses de gauche à droite de ne pas se justifier pour dire tout le monde le fait nous reconnaissons nos seigneurs nous avons fait du mal nous comprenons que c'est important pour avoir la paix, la grâce, le pardon. Avec le pardon vient aussi ces paroles et la paix soit avec vous. Et si on ne peut pas avoir le pardon, on ne peut pas avoir cette paix. C'est pour cela il faut repentir et en dernière chose il faut avoir aussi un renouvellement complet de l'intérieur car l'ancien Adam ne peut pas aller au ciel Mais lorsque nous cherchons à adopter l'image de Christ sa façon de penser de parler d'agir de, de prier, bon de la, sa façon de vivre, le sa façon d'aimer, le sa façon de pardonner. Le et si cette transformation n'est pas à 100%, ce qui chose, le Seigneur, avec sa grâce, nous aide à être complet cela doit vivre en nous, ça. ça nous anime, ça nous pousse. Un joueur de l'équipe de football ou de n'importe quelle équipe peut, peut respecter les règles de, qui sont données par son coach, Son manager, le propriétaire de l'équipe, parce qu'il a peur, s'il ne le respecte pas, il va être chassé, il va être puni. On ne va plus l'avoir sur l'équipe, ou il ne peut plus jouer, il doit rester sur le banc. Il respecte les règles, mais ça n'a vie à lui. Tu es d'accord avec ça, tu peux le demander. Je ne comprends pas, mais... Je... J'ai peur d'être, ne, ne pas être sur l'équipe. pas de cette façon, ça vit en nous. Peut-être qu'on ne comprend pas tous. L'amour nous pousse à le faire. Le Seigneur il a dit, aujourd'hui, si tu savais, et c'est pour cela aussi que nous voulons souligner aujourd'hui, pour toi et moi, nous vivons un temps de grâce. Nous faisons tous à suivre ce que le Seigneur attend de nous et qui appartient à notre paix. Pour ne pas pousser à demain. On ne sait pas combien de temps le temps de grâce va durer. Nous vous ont L'utiliser cela et puis prendre, s'accaparer de ce qui appartient à notre pays. Restez avec cette confiance. Qu'est-ce qui donnait la paix à notre Seigneur Jésus pendant le moment le plus dur de sa vie les amis, les autres l'ont abandonné ils savaient qu'il allait être trahi ils allaient être maintenant morts mais nous pouvons lire en Jean 16 chapitre il dit je ne suis pas peur, je n'ai pas peur le Père est avec moi il avait la paix, malgré et le problème. Et c'est ça que nous voulons adopter. Pendant ces moments où peut-être on a une crise, les gens, ils ont peur. Nous sommes calmes. Nous utilisons l'esprit et l'intelligence que le Seigneur nous donne. A voir ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut faire en ces moments. Et nous n'avons pas peur. Nous avons cette paix. Le Père, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous, ne nous, nous abandonnera jamais. Amen Amen. Et bien aimé, nous ne sommes pas seuls. un autre frère peut nous servir pour quelques moments. Nous invitons l'apôtre Kabongo. Kabongo la grâce du Seigneur chemin, la Éclairons les esprits de Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur. Malingami, Katina Christo. Nous ne pouvons que remercier notre Seigneur de nous avoir donné cette opportunité de partager sa parole. Et cette parole qui nous a été adressée par notre apôtre district, qui nous permet de revivre ce que le Seigneur Jésus avait vécu en son temps. C'est vrai, il était vraiment triste de voir le comportement de ses contemporains. Ceux qui n'avaient pas intériorisé le sens de sa mission. Et ils avaient d'autres attentes qui concernait leur vécu quotidien. Mais ceci nous pousse à nous rappeler aussi d'une autre parole de notre Seigneur Jésus. Laquelle il avait adressé à ses disciples. En disant ceci. Que votre cœur ne se trouble point. « Croyez en moi et croyez en Dieu » Mais bien-aimés en Christ. Qu'est-ce qui avait troublé le cœur des contemporains de Jésus? C'était l'oppression du pouvoir romain qui s'était installé dans leur pays. Et ils avaient toujours le souci de voir être rétabli le royaume de David et de Salomon. Et ils cherchaient qui pouvait chasser les Romains dans leur pays. Et cela avait offusqué leur vue. Et ils ne pouvaient pas voir réellement le sens de la mission de Jésus C'est ainsi que ce jour où le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem Tous pouvaient être dans l'allégresse comme on peut le lire dans les Écritures Saintes Et ils attendaient à ce que le Seigneur Jésus prenne le chemin du palais royal afin de mettre en déroute le pouvoir romain. C'est ce qui avait attristé notre Seigneur Jésus. Et il a dit si vous saviez ce qui pouvait contribuer à votre paix, mais bien aimé en Christ. De notre temps, qu'est-ce qui peut troubler aussi notre paix? Généralement, lorsqu'on est malade, peut-être on n'est pas en paix. Lorsqu'on est dans le chômage, on n'est pas en paix. Lorsqu'on a des problèmes dans son foyer, on n'est pas en paix. est-ce que le Seigneur Jésus était venu pour ça? L'apôtre disciple nous a dit qu'il était venu pour le salut. Et pour obtenir ce salut, il fallait croire en lui et en celui qu'il avait envoyé. Pourquoi la croyance en notre Seigneur Jésus et en son Père doit-on la croyance en notre Seigneur Jésus et en son Père doit nous procurer la paix parce que Dieu a des caractéristiques qu'aucune personne ne peut avoir ici-bas. Nous savons tous qu'il est omniscient. Cela veut dire que Dieu connaît toutes choses. Et il connaît ce qui peut nous empêcher d'atteindre le salut de notre âme. Et ce qu'il pourra faire, c'est pour nous aider à atteindre cet objectif qui n'est autre que notre salut éternel L'autre caractéristique est que notre Père Céleste, il est omniprésent cela veut dire que partout où nous sommes, il est là avec nous. Et il ne pourra pas permettre à ce que quelque chose nous arrive pour détruire notre avenir éternel. La dernière caractéristique est que notre Père Céleste, il est omnipotent qu'est-ce qui peut nous détruire sans qu'il y ait l'intervention de notre Père Céleste rien ne peut lui résister il a la capacité et le pouvoir sur toutes choses c'est ainsi que si nous nous référons même à ce qui s'était passé lors de la traversée de, du lac il est dit que les disciples étaient tentés de voir les vagues la tempête ils n'avaient pas la paix en eux mais lorsqu'ils se sont rappelés qu'ils étaient avec le Seigneur dans la bargue ils sont allés vers lui et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est présenté comme le maître de tout. Même la tempête pouvait lui obéir. Tout ça c'était pour empêcher que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Et l'œuvre de Dieu c'est la création du nouvel homme. Cet homme nouveau va hériter le royaume éternel. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. La question nous est posée aussi. Quelles sont nos attentes à travers la mission de notre Seigneur Jésus dans l'apostolat Particulièrement dans cette période que nous traversons. C'est vrai, beaucoup peuvent se poser des questions. Pourquoi Dieu peut accepter que cette pandémie soit là mais lui, il est le créateur de toutes choses. Il sait comment les choses vont se passer. Et l'apôtre disciple nous a dit, plaçons toute notre confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons Christ. ce que nous pouvons faire. Par rapport à la pandémie, il y a des spécialistes en la matière qui donnent des consignes. Nous devons les respecter. Nous ne devons pas nous exposer pour dire que nous sommes fils de Dieu. Mais si nous respectons d'abord ce qui est donné comme consigne, et le reste, ça sera l'affaire de notre Père Céleste. Nos attentes par rapport à notre Seigneur Jésus, c'est ce que, ce que l'apôtre d'ici a dit, nous devons nous répentir. Quitter le mal et faire le bien. Et placer toute notre confiance en son œuvre. Et lui, il va nous conduire sûrement jusqu'à notre perfection éternelle. Et si nous savons que ce monde va passer, et ce qui est utile, c'est l'avenir, le royaume des cieux à venir. Cela va remplir nos cœurs de cette paix céleste. Et nos cœurs ne se troubleront jamais. Et au jour de notre Seigneur Jésus, nous, nous vivrons cette paix éternelle. Et ces paroles remplissent nos cœurs aujourd'hui à jamais. Amen. Amen. Bien aimé en Christ en cette période de passion. Nous ne pouvons que penser à l'apôtre Pierre qui de notre Seigneur Jésus a reçu une mise en garde. Il lui a détaillé l'avenir, il a dit attention. Pierre a pris ça, il n'a dit jamais. Je ne peux pas t'abandonner, tu ne serais pas mort. Bon, nous savons la suite. Il n'a pas pris ça à cœur. Et il était piégé par le diable. Pour toi et moi, nous voulons aussi prendre à cœur ce que l'Esprit nous dit. nous voulons aussi pensant dire c'est bien pour la sœur telle ou le frère telle. Ce n'est pas pour c'est pour moi pour bangote, pour ne regardez pas loin regardons à l'intérieur on peut dire j'ai déjà écouté cette parole ayons le respect de notre Père Céleste le respect de l'Esprit pour dire il a réveillé ça à nouveau pour toi faisons attention de ne pas tomber dans le même trou nous faisons tout afin d'avoir la paix de repentir, de regretter les autorités nous disent de rester à la maison ah maintenant quand on est à la maison on commence à regarder de gauche à droite on s'ennuie parce que les enfants nous dérangent on ne sait pas quoi faire. Ceux qui ont dépensé maintenant, je vais commencer à améliorer ma maison. Je oui. Je vais nettoyer, je vais réparer, je vais adresser ce problème. Prenons ce moment pour regarder à notre maison, à l'intérieur de notre cœur. De ne pas gaspiller le temps, regarder à l'intérieur, voir ce qui est nettoyé a changé. Ça aussi fait partie de la répentance. De la réflexion. Ça appartient à notre pardon et notre paix. Nous voulons écouter un cantique de repentance. qui prépare davantage notre cœur.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 La grâce qui tombe sur nous, nous ne le méritons pas. C'est un don de ciel qui vient par ton amour. En amour, nous voulons garder ça tout près de notre cœur, précieusement. Ce pardon et cette paix précieuse qui est dans notre cœur. qui est dans notre cœur personne ne puisse l'enlever. Merci pour ces grands dons. Pour le sacrifice de ton fils. Pour les nombreuses fois que tu nous pardonnes malgré nos imperfections. Nous cherchons à ne plus pécher. À nouveau béni et aide ton peuple. Du plus petit jusqu'au plus grand. Tu connais leurs soucis, leurs besoins. Nous oui. plaçons ça à vous. Aide à ce que nous puissions, nous soyons des outils dans ta main. De servir comme ton fils nous a démontré. servir comme ton fils nous a démontré. D'aimer et de continuer à pardonner comme ton fils. nous a donné l'exemple. Il et aide notre pays ici. Les dirigeants, Il autorités, a qui nous soignent aussi courage, Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous voulons clôturer le service divin Nous voulons clôturer le service divin avec une prière finale. Chère Père Céleste, à la fin de ces quelques moments ensemble, merci à nouveau. Merci pour parole et grâce. Merci pour cette paix. Garde-nous unis avec notre apôtre patriarche. Et que rien ne nous sépare de ton amour. Et que rien ne nous sépare de ton amour. Avec à nouveau ceux qui sont dans la souffrance. Tu conduis ton peuple en toutes choses. Et que ton, frère, ton fils vienne vite nous prendre. Que personne ne soit oublié ou laissé ce moment. Nous te demandons tout cela au nom de ton fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Merci aussi à ceux qui se sont donné le temps pour se joindre à nous. Nous voulons utiliser ces quelques moments qui nous restent pour se rappeler de quelques signes et consignes que nous avons reçus. Pour ceux que nous aimons,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 Na moi il écho mola ya ngonga. Là je vous donne une astuce pour apprendre les tout petits à se laver pour assez de temps. Quand nakola xabino lolenge moko ya kosa la pona kolaksa bana mikel lolenge ya kosa la. Parce que souvent c'est vite fait. Et mbalamusu sba sokola na lumbango. Quand ils se lavent, on leur demande de chanter. Awande azali ko sokola mala muko senga ya bande ko yemba. Oui, ko yebisa oui manze mbo ya joier anniversaire mbalami balé. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux du Seigneur, jusqu'au Dieu Seigneur, que Dieu vous bénisse, jusqu'au Seigneur. Et voilà, ça fait 20 secondes wannat dans, dans votre coude ou dans, ou dans, dans un, un mouchoir. Dans mouchoir qui est jetable yango dans une place appropriée dans, dans une et pas sur la route ou de la laisser à la maison on peut éternuer dans le coude Parce que si on éternu ou tous dans la main, on peut le transmettre plus facilement. En so au, Alors, si vous soupçonnez une infection, et vous voyez l'apparition de quelques symptômes, Un soufflement des problèmes pour respirer, une, une toux sèche, la fièvre, mal aux articulations aux muscles, une combinaison de ces signes. Na restez à la maison si possible isolez-vous de votre famille les autres si ma, n'allez na pas directement dans un hôpital un centre médical l hôpital, l hôpital, centre, Moko Boye. une clinique pour éviter toute contamination potentielle il y, y a un risque d'infecter les autres personnes ou si vous ne l'avez pas encore attrapé, de l'attraper lors de ces contacts. Restez chez vous, suivez ces signes. Si il y a une aggravation, ces signes. Alors c'est là où vous appelez maintenant les numéros donnés. 101, numéro Le numéro 109 aussi. L'équipe d'intervention vous contactera. Vous examinera. Et vous prodiguera des conseils à conduire, des conduites à tenir.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 pour transformer nos pensées, notre style de vie, notre parole. Nos actions à l'image de Christ. Je suis sûr de la liste peut continuer. Merci beaucoup que Dieu nous bénisse et nous protège. À bientôt. A bientôt.